Moi, dans la peinture, chaque, chaque, chaque moment est d'importance. Bah, J'ai des tableaux que j'aime, mais euh, auxquels je suis attachée. Euh, de me dire, tiens, ça, là, je suis dans la peinture. Mais euh, peut-être je me trompe totalement et c'est peut-être un autre qui, qui, qui l'est. Quand je dis que j'aimerais les garder, c'est parce qu'ils marquent euh, un moment, peut-être, euh, pour moi, où, où ils me semblent avoir avancé, où ils me semblent avoir... Euh, euh, était dans la peinture. C'est difficile d'expliquer euh, en fait ce que je dis parce qu'être dans la peinture ça veut rien dire. Je, je suis dans la peinture du moment où je peins, mais il y a des moments où j'ai l'impression d'être vraiment dans la peinture et des moments où je suis moins dedans. Des fois ce que tu as dans la tête ça arrive très vite sur la toile et des fois tu mets très longtemps à, le, à y arriver c'est peut-être ça. C'est juste peut-être ça, et te dire, tiens, là j'y suis, hop, je touche plus, euh, ça, voilà, ça, ça a mûri peut-être dans, dans la tête. Alors, ça doit aller assez vite pour moi. Ça doit aller assez vite, pas des détails que je vais reprendre, pas des, des choses où je pose des couleurs qui doivent sécher, etc. Mais euh, l'idée, elle doit aller très vite, puisque je l'ai euh, mûri euh, en amont.